Merci, bonsoir à tous, je suis ravi de voir un jeune public. Il y a quelques années, quand je faisais des conférences, j'étais le plus jeune de la salle, et j'ai fini par écrire dans un journal inavouable euh, où sont les jeunes. Ben là, les jeunes, ils sont là ce soir. Peut-être qu'entre-temps, j'ai vieilli aussi. Hein bon, enfin, bref. Alors, la nature est-elle bien faite euh, Ce thème, il est, il est général. Il est général si on parle de la mer il est général si on parle de la vie dans la mer. Et. et il est, il, est requis, il est requis, quel que soit l'angle d'attaque par lequel on regarde la biodiversité. Euh, nous avons tendance à considérer la nature bien faite. On va voir, derrière ce, qui, on va voir ce qui se cache derrière le, le, le mot bien. Euh, mais en même temps, nous avons tendance à nous en extraire de cette nature culturellement, euh, le bagage culturel euh, des sociétés issues des trois grands monothéismes dissocient euh, l'homme de la nature. Et euh, les efforts aujourd'hui culturels que nous, que nous devons faire pour préserver la biodiversité, c'est de nous réinsérer dedans, justement, et de ne pas avoir de complexe vis-à-vis -vis de nos origines naturelles. Euh, la, la culture étant une composante de la nature, précisément. Tout ce travail est à faire encore. Alors, la nature est bien faite. Bien, qu'est-ce qui se passe derrière le mot bien la notion de bien et de mal, vous vous en doutez, sont des constructions culturelles précisément. Le bien et le mal se définit dans l'arène des citoyens. Quelles sont les règles qui font que euh, nous décidons de vivre ensemble ou pas Et ces règles-là, elles, elles ne sont dictées que par nous-mêmes. Nous sommes responsables des règles par lesquelles nous vivons ensemble. Donc le bien n'est pas aller chercher dans la nature, ni le mal d'ailleurs. Dans la nature, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il y a juste ce qu'il y a. Euh, Huxley disait à euh, juste titre euh, la nature n'est pas immorale elle est amorale euh, si vous allez chercher dans la nature la justification de vos lois euh, c'est que vous n'êtes pas capable de justifier vos lois en éthique dans la reine des citoyens précisément et que donc vous faites un hold up vous faites un hold up sur la biologie vous faites un hold up sur la paléontologie vous faites un hold up sur euh, une partie de l'anthropologie pour essayer de justifier des choses euh, que vous ne parvenez pas à justifier euh, en termes éthiques. Ça, c'est un tour de passe-passe qui est fait, par exemple, par les boîtes à idées, les think tanks, comme on dit en américain, les think-tank conservateurs américains euh, travaillent à une justification en nature de lois qui consisteraient à interdire euh, des, des manifestations trop ostentatoires du féminisme ou de l'homosexualité, de lutter contre euh, l'avortement, par exemple, euh, faire en sorte que le législateur se croit euh, légitime à légiférer contre l'avortement parce que ça serait contraire à la nature. Mais qu'est-ce que c'est la nature Qu'est-ce que ça veut dire contraire à la nature Alors le bien que vous voyez là, il est très lourd, il est très lourd d'ambiguïté si vous voulez. Dans la nature, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, j'ai déjà dit. Autre façon de, de lire cette phrase... Souvent, plus naïvement, la nature est bien faite, on veut juste faire allusion au fait qu'elle fonctionne bien, bah, que finalement, euh, les organes sont constitués conformément, ont une forme euh, adaptée, ou on va dire, euh, en tout cas propice à, à l'usage qu'on voit de cet organe. Euh, et puis, vous souriez en voyant cette image, et si vous souriez, c'est que vous avez déjà enregistré qu'il y a des régularités dans la nature, il y a des choses qui sont relativement régulières, qui ont lieu à haute fréquence, en général, à haute fréquence, les mâles rhinocéros copulent avec les femelles rhinocéros. Et les mâles éléphants copulent avec les éléphantes. Normalement, hein, euh, normalement, qu'est-ce que ça veut dire, normalement Eh bien, dans la nature, il n'y a pas de coupure absolue. C'est-à-dire qu'il y a d'abord une variation. Ben, ça vous fait rigoler, cette image, mais ce n'est pas le trucage. C'est quelque chose qui a été vraiment rencontré dans la savane africaine. Il y a effectivement le pic de la courbe de Gauss où vous avez la régularité attendue, qui fait que les organismes se maintiennent tels qu'on les voit. Mais vous avez les bords de la courbe de Gauss qui expriment des variations inattendues. Mais rappelez-vous que dans la théorie générale qui nous fait interpréter la nature aujourd'hui, ces bords de courbe de Gauss, là, ces événements rares, c'est l'assurance vie pour demain. Si l'environnement change, c'est dans les comportements aujourd'hui aberrants ou aujourd'hui minoritaires qu'on va trouver les portes de sortie euh, éventuellement, hein, pas, pas toujours, mais on va trouver éventuellement les portes de sortie pour faire face à des changements de l'environnement, enfin, permettant de faire face à des changements de l'environnement. Donc l'adéquation entre les formes et les fonctions, ça a toujours été un, un motif d'émerveillement, et on a, on a effectivement l'impression que la nature est bien faite du point de vue des performances. Laissons de côté euh, la question de la morale, qu'est-ce qu qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Euh, je n'y reviendrai pas d'ailleurs. Mais on va se concentrer aujourd'hui sur les performances, c'est-à-dire, finalement, notre œil est entraîné à repérer des régularités dans le monde vivant. Pourquoi Parce que ces régularités, elles nous servent à prendre des décisions nous-mêmes. Vous avez besoin d'un langage stable pour parler du vivant, sinon on ne saurait pas de quoi on parle. On a besoin de savoir, entre interlocuteurs, au mieux dans une même langue, euh, il ne s'agit pas d'avoir une langue commune, il faut avoir des concepts communs aussi. Alors, ces concepts communs, on les fabrique à partir des régularités que l'on rencontre dans la nature. Notre langage force notre représentation de la nature vers les régularités et néglige les irrégularités par nécessité langagière. L'œil est fait pour voir. Alors, vous vous dites, ah, mais oui, effectivement, le rayon de courbure du cristallin, c'est juste l'angle qu'il faut pour que les rayons lumineux convergent vers la rétine, que l'œil est bien fait. L'œil est fait pour voir. Et on oublie en disant cela qu'il y a peut-être 30% des personnes dans cette salle qui portent des lunettes. Ben, les lunettes que je vois dans la salle, c'est précisément les bords de la courbe de Gauss. C'est-à-dire que la, rayon, la, la valeur du rayon de courbure du cristallin, ce n'est pas toujours pile-poil ce qu'il faut pour que les rayons lumineux tombent sur la rétine. Nous avons des aptitudes différentes d'un individu à l'autre, et c'est l'expression même de la biologie que cette, vari que cette variabilité. Le fait qu'il n'y ait pas deux personnes dans cette salle qui aient le même visage est déjà euh, un fait euh, d'évolution par le fait que c'est déjà un fait de variabilité. On définit le corps biologique précisément parce que c'est le niveau d'organisation, le niveau biologique, c'est le niveau d'organisation où dans votre système, vous avez des systèmes de déstabilisation du système, si vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'en fait, le corps biologique possède en lui-même sa propre source de bordel, si vous me, préférez, si vous me pardonnez l'expression, parce que la variation non conforme aux besoins du porteur est quelque chose dont la genèse va être, au cours du temps, sélectionnée parce que, précisément, ce sont ces variations qui, demain, euh, potentiellement donneront euh, le sursaut nécessaire. Donc le niveau d'organisation biologique est le niveau où il y a une source d'irrégularité là où votre œil, le vôtre, votre esprit, si vous préférez, ou votre, votre, vos capacités d'interprétation du vivant aimerait repérer, ne repérer que les régularités. L'œil est fait pour voir, et eh bien ce rayon de courbure, non, il n'a pas toujours la valeur qu'il faut pour que, pour que le rayon lumineux euh, tombe pile-poil sur la rétine. Mais on a un saut, non seulement nous sommes surentraînés à repérer les régularités, mais il y a un autre biais cognitif lorsqu'on pense la biologie, c'est qu'il y a un saut de cette... Euh, Affirmation à un autre saut qui est la projection psychologique du concepteur. C'est-à-dire que nous sommes des êtres, nous les humains, nous sommes des êtres intentionnés. Ben, nous nous projetons dans l'avenir, nous avons des, des, des, des projets, des volontés. Et si vous fabriquez un marteau, si vous voulez enfoncer un clou, ben, vous n'allez pas prendre une motte de beurre au bout de votre manche de marteau pour enfoncer un clou. C'est-à-dire qu'en fait, vous projetez les propriétés physiques euh, que qui sont souhaitables pour atteindre un résultat que vous avez anticipé. Et cette capacité d'anticipation, cette conception, en anglais on appelle ça le design, hein, le design c'est la conception, euh, c'est la projection de ce qui est nécessaire sur le plan euh, physique et chimique pour atteindre un résultat dans le monde physique et chimique. Cette projection, on la, on la transpose dans la nature. Nous nous disons spontanément, si l'œil est bien fait, c'est qu'il y a eu un concepteur qui a fabriqué l'œil. Alors ça, c'est un vieux motif théologique, ce n'est pas de la biologie d'aujourd'hui, je vous rassure. C'est un vieux motif théologique qui consiste à dire que, eh bien, dans la nature, nous rencontrons des organes dont la forme est harmonieusement sculptée pour remplir une fonction, et que cette harmonie entre les formes et les fonctions, c'est un argument à la gloire du créateur qui est le concepteur, à l'origine de cette adéquation entre les formes et les fonctions, c'est la fameuse métaphore de l'horloge de William Paley, P-A-E-L-Y, le théologien anglican, qui, avec sa théologie naturelle, prévoyait que euh, si une montre qu'on trouve par terre et dont on ne connaît pas l'origine manifeste des pièces merveilleusement agencées pour que l'ensemble de la montre vous donne l'heure exacte, c'est qu'il y a eu un horloger qui a fabriqué la montre et qui est à l'origine de la perfection de ses pièces, cet argument de la montre est transposé dans la nature. Si le rayon courbure du cristallin, c'est pile poil la valeur qu'il faut pour que les rayons lumineux convergent sur la rétine, c'est qu'il y a un concepteur de l'œil. Et donc, évidemment, cet argument vaut comme argument théologique à la charnière du XVIIIe, XIXe siècle, mais ça ne vaut pas comme théorie de la biologie aujourd'hui. Je vous rassure, ou peut-être que je ne vous rassure pas, j'en sais rien, mais même si certains Américains à Seattle essayent de vous, faire, de vous vendre ça comme étant de la science, ça n'en est pas, pourquoi? Parce qu'un concepteur extra naturel ou surnaturel, dont on sait qu'il peut tout et qu'il voit tout, n'est pas une réponse mobilisable dans l'espace du laboratoire. Par contrat, vous avez compris très vite que si vous avez un tel concepteur mobilisable en tant qu'explication rationnelle du monde réel, c'est pas la peine de faire une manip hein, dans le labo, je veux dire il peut tout, il voit tout, donc c'est fini, il n'y a plus de labo. Quoi. La question est déjà résolue. Donc évidemment, les sciences ne se développent que parce qu'elles elles ont renoncé, elles ont laissé au vestiaire du laboratoire euh, le, le principe providentiel, la providence. Je n'ai pas dit qu'il fallait que les scientifiques s'en débarrassent absolument, j'ai juste dit que pour avoir un espace de recherche dans le laboratoire, il y a un vestiaire dans lequel on laisse un certain nombre de choses, par contrat. Alors l'œil est fait pour voir, je vais vous dire oui, effectivement, euh, il y a des conditions de performance qui font que, euh, ces différentes choses qu'on appelle des yeux, qui ne sont d'ailleurs même pas apparus en même temps, euh, les yeux des, des arthropodes, ben là il y a des yeux de mouche, euh, ne sont pas les mêmes anatomiquement que les yeux des vertébrés, lesquels ne sont pas d'ailleurs non plus les mêmes que les yeux des céphalopodes que vous voyez en haut à gauche. Ces différents yeux sont faits pour voir. Alors si je vous le dis comme ça, je vais tout de suite m'engager vers une distinction qui est essentielle, le « pour » en biologie ne doit pas faire peur. Alors, j'ai commencé à vous faire un petit peu peur en vous disant qu'il y a toujours ce danger d'une projection psychologique du design, c'est-à-dire de la conception. Nous, êtres humains intentionnés, nous projetons à la nature nos capacités de, de, projection, de, de conception, et donc nous inventons un, une providence qui pourvoit l'harmonie du monde, si vous voulez. Eh bien, on, on, en biologie moderne, on échappe à ça en distinguant un pour-prospectif et un pour-rétrospectif. Alors, le pour-prospectif... Commençons par le pour-rétrospectif, celui qui, qui est mobilisable en biologie. Le pour-rétrospectif, c'est une façon de parler de la condition de performance qui fait que les différents yeux au cours du temps se sont maintenus malgré leurs altérations. Qu'est-ce que c'est voir Voir, c'est... Finalement, euh, être capable de capter l'énergie des photons, de transduire cette énergie en signal nerveux et que ce signal nerveux soit, soit traité dans un système nerveux central. Bon, si ça c'est voir, ben, je viens d'énoncer la condition de performance qui font que certains organes, qu'on appelle des yeux, et qui ne sont pas tous les mêmes, vous pouvez le voir ici, se sont maintenus malgré les altérations qu'ils subissaient. Et en vertu aussi des altérations qu'ils subissaient. Car je vous rappelle que ce qu'on appelle l'augmentation de performance d'un organe, c'est lié à des variations aussi. Et ces variations, elles sont liées à l'altération de la matière. Donc là, on va tout doucement vers un raisonnement darwinien où la matière euh, s'altère, elle, elle, elle ne demande pas l'autorisation à son porteur pour changer, je vous le rappelle, la, la, les mutations ne se font pas toujours dans le sens euh, du besoin du porteur, mais que seules euh, les performances euh, momentanément euh, Fonctionnel, enfin, les, les, les dispositifs momentanément performants vont se maintenir au cours des générations. Donc, quand on dit que l'œil est fait pour voir, à la limite, si vous en parlez comme d'un discours rétrospectif, c'est la condition de performance qui a fait que les yeux sont maintenus. Eh bien, oui, l'œil est fait pour voir. Dans la, dans la diffusion des connaissances, dans les livres, dans les émissions de télévision, sur le web, on trouve une confusion sur ce pour, parce qu'il y a un pour rétrospectif qu'on appelle un pour fonctionnel la fonction de l'œil c'est de voir, l'œil est fait pour voir, oui d'accord, si voir est ce que j'ai dit, vous énoncez rétrospectivement la condition de faire qui font que les yeux sont maintenus. Eh bien, Ce pour fonctionnel est, est, est confondu avec un finalisme qui lui est un pour prospectif, c'est-à-dire qu'en fait, il a fallu que tout se passe dans le cours de l'histoire de la vie pour qu'il en soit ainsi. Et là, et là on n'est plus en biologie. Là. Parce que justement la théorie générale de la biologie aujourd'hui, c'est une théorie générale, où il n'y a pas de destin, c'est-à-dire qu'en fait, la variation spontanée ne se produit pas aux besoin de son porteur, et cette variation spontanée, eh bien, elle est triée par l'environnement. Mais comme l'environnement, il n'arrête pas de changer à certaines échelles de temps, bien sûr. On ne sait pas de quoi l'environnement sera fait demain. Eh bien, il n'y a pas de destin que vous puissiez inscrire dans l'émergence d'un organe. Il y a eu deux raisonnements au cours de l'histoire de, de la biologie pour interpréter. Euh, L'adéquation apparente entre les formes et les fonctions dans la nature. Vous avez eu le raisonnement de la barque, je fais très vite. Hein. Le raisonnement de la barque, il est le suivant. Vous avez ici des petites boules qui représentent une population. Et puis, les individus, euh, chaque petite boule est un individu. Les individus font des efforts pour subvenir à leurs besoins. En faisant des efforts, ils entraînent certains organes, ils les renforcent. En n'entraînant pas d'autres organes, il les diminue, et le, le renforcement ou la diminution d'un organe est transmissible à la génération suivante. Ce qui fait que de proche en proche, vous avez euh, en quelque sorte une, une, une adéquation euh, de ce que les individus doivent manifester comme organes pour subvenir à leurs besoins en vertu des conditions du milieu. C'est ce qu'on appelle une théorie instructiviste du changement. Le milieu instruit laquelle des variations va devoir sortir de par les efforts que les organismes font pour survenir à leurs besoins. Euh, la variation apparaît aux besoins du porteur chez la marque. Et quand vous suivez ce qui se passe chez un individu, vous avez une image de ce qui se passe à l'échelle de la population. Ça, ça, ça date de 1809. Mais 50 ans après, en 1859, un autre mécanisme est proposé, celui du bas, par Charles Darwin où la variation apparaît indépendamment des besoins du porteur. Et donc, vous démarrez d'une population hétérogène. D'ailleurs, euh, il naît des, des individus mal formés, il naît des individus euh, à, à, à performance extrêmement diverse selon les, selon les capacités que vous regardez. On court pas tous à la même vitesse, on ne voit pas tous avec la même efficacité, euh, on ne réfléchit pas tous avec la même efficacité, enfin, je ne vous fais pas la liste, tous les êtres vivants sont variables. Ces variations ne sont pas toujours manifestées en vertu de ce que le, le porteur aurait, beso aurait besoin pour vivre. Et donc, euh, vous avez des différences d'aptitudes Et puis, de proche en proche, le milieu va faire en sorte que certains individus vont être moment momentanément avantagés en termes de nombre de petits en vertu de ces aptitudes. D'autres seront désavantagés en termes de nombre de petits à la, à la génération suivante. Et qu'au bout du compte, au regard d'un certain trait, eh bien, la population va devenir homogène, parce que ça va être la population sélectionnée par le, le filtre successif des générations opérées par l'environnement. Donc, deux différences majeures entre les deux auteurs. Souvent, on vous dit, ah, la grande différence entre Lamarck et Darwin, c'est l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle. Vous savez, si on coupe les oreilles des, des chiens, eh bien, les, les bébés chiens, de la génération suivante, auront les oreilles coupées. Alors, tout le monde sait que ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça qui fait la différence entre les deux auteurs. Je vous rappelle qu'en 1859, Darwin admet parfaitement l'héritabilité des caractères acquis au cours de la vie individuelle parce qu'il ne connaît pas les lois de l'hérédité. Donc Personne ne sait euh, ni en 1809 ni en 1859 comment, comment les traits acquis, euh, ou pas d'ailleurs, s'héritent. On ne connaît pas. Non, Ce qui fait la vraie différence, c'est que la théorie du changement chez Lamarck elle se mesure à l'échelle individuelle, je le répète, si vous regardez ce qui se passe à l'échelle d'un individu, vous avez l'image de ce qui se passe à l'échelle de la population, alors que pour Darwin, pas du tout. Et deuxièmement, pour la marque, les, les variations apparaissent aux besoins du porteur. Pour Darwin, bah, les variations n'ont pas besoin d'apparaître aux besoins du porteur. Darwin laisse l'origine de la variation dans une boîte noire, en fait. Il ne sait pas comment la variation apparaît, mais il lui suffit de constater qu'elle apparaît. Et, et c'est manifeste. Les horticulteurs et les éleveurs exploitent cette variation pour emmener euh, les êtres vivants vers des destins euh, qu'ils n'auraient jamais atteints dans la nature. Hein. Voilà, donc, euh, ce, ce raisonnement darwinien, il nous fait réfléchir sur ce que c'est que voir, parce que voir, euh, rétrospectivement, c'est euh, finalement les conditions de performance qui ont fait que les yeux se sont maintenus, et que si c'est le milieu qui va trier les variations des populations, ben, il ne peut pas y avoir de finalisme. Le milieu, on ne, sera, on ne sait pas de quoi il sera fait demain, et il ne change pas. Aux besoins d'un porteur, le milieu. Le milieu, il change en vertu de plein de paramètres. On appelle ça la contingence. Hein. Le milieu, il change indépendamment du porteur, en fait. Alors, si vous voulez vous en convaincre hein, de ce que je vous dis là, eh bien, regardez la faune des grottes. Si voir est la condition de performance qui fait que les yeux sont maintenus euh, et que voir, c'est capter des photons, quand il n'y a plus de photons, qu'est-ce qui se passe eh bien, Dans les grottes, vous avez des faunes qui, qui pour lesquels les générations se succèdent sans jamais recevoir un seul photon, en absence de tout photon. Euh, les systèmes sont altérés. Je vous rappelle que la matière ne cesse de changer. Euh, nous avons l'impression que nous sommes stables parce que notre, at notre attention ne repère que les régularités. Euh, alors évidemment, à l'échelle d'un an, vous avez l'impression que vous êtes vous-même, hein. le, le principe d'identité de soi à soi se maintient sur un an à peu près. On n'a pas conscience qu'on renouvelle toutes les cellules de notre paroi intestinale tous les 15 jours. Mais je vous garantis qu'à quelques, à quelques années de distance, il n'y a plus un seul atome, peut-être sauf dans certaines parties de vos os, mais il n'y a plus un seul atome commun qui vous traverse. Nous sommes tout le temps en train de changer. D'ailleurs, si vous vieillissez, c'est que les systèmes biologiques qui entretiennent l'identité de soi à soi ne sont pas aussi performants qu'on le voudrait. C'est pour ça que vous vieillissez, d'ailleurs. Euh, et donc, je suis juste en train de vous dire qu'à toutes les échelles, la matière change et que les changements qui altèrent les systèmes visuels ne sont pas contre-sélectionnés dans les grottes. Il n'y a plus rien à voir, <rire> circuler, il n'y a rien à voir précisément. Et il y a donc, les yeux disparaissent. Et indépendamment, chez les téléostéens, mais aussi chez les araignées des grottes, il disparaît chez les écrevisses des grottes, il disparaît chez les silures des grottes, chez les amphipodes des grottes, chez les amphibiens des grottes, chez les isopodes des grottes. Rien que chez les amphipodes, au moins 22 lignées différentes d'amphipodes non apparentés qui perdent des yeux dans les grottes. Donc, voir est vraiment, je le disais, donc la condition rétrospectivement énoncée de performance qui font que euh, votre système visuel se maintient. S'il n'y a plus de photons pour voir, bah, le système visuel disparaît. Donc vous avez une jolie illustration du fait que l'œil est fait pour voir, mais ce pour, il n'est qu'un pour rétrospectif. Je le répète, ce n'est pas pour prospectif. Malheureusement, ça dérape souvent. Alors dans tous les documentaires télévisés, ça dérape. À propos de Synognatus, serait-il un malien Pour loger leur cerveau qui continue de se développer, leurs os crâniens s'élargissent et forment une tête colossale. Ça, c'est une émission de la BBC. Alors Alain Beneteau, que je salue ce soir, qui est un illustrateur talentueux des éditions Belin, me disait euh, c'est l'origine de la migraine, ça. La bestiole, elle a mal à la tête parce qu'il y a son cerveau qui grossit. Vous devinez dans cette, dans cette phrase qu'il y, y a une confusion des niveaux entre ce qui se passe dans un individu et ce qui se passe sur une trajectoire évolutive. La trajectoire évolutive, elle concerne les populations et ne concerne pas les individus. Les phrases des documentaires télévisés sont des, sont des phrases, évidemment, éminemment imprécise. Euh, le pour organique, c'est un pour qui s'étale qui dans la vie d'un individu. Le pour adaptationniste, le pour de l'évolution, évidemment, c'est un pour qui s'installe dans le temps du lignage. Ça dépasse largement la vie d'un individu. Mais ces deux pour se réunissent dans une seule et même phrase, la plupart du temps dans les documentaires télévisés. Ce qui fait de nos élèves ou de nos étudiants des, des Lamarckiens sans le savoir. Pourquoi est-ce que les Français sont Lamarckiens Enfin, il n'y a pas que les Français d'ailleurs, d'autres sont Lamarckiens sans le savoir, mais avec le raisonnement de Lamarck, ce qui se passe à l'échelle de l'individu est transposable à ce qui se passe à l'échelle de la population. Dans un pour et sans situer ni la tranche de temps, ni le sujet du verbe, eh bien, vous êtes très, très vite vous êtes amené à confondre l'aptitude à l'échelle individuelle et l'adaptation à l'échelle populationnelle. L'aptitude et l'adaptation ne sont pas les mêmes concepts. L'adaptation, vous ne la constatez qu'à l'échelle de la population. L'aptitude, vous ne la mesurez que chez un individu. Tant qu'on confondra le niveau populationnel et le niveau individuel, on sera la marque Il y a plusieurs enquêtes qui le montrent. Celle de Gérald Brenner, celle de Dominique Guillaume. Vous interrogez les Français sur... Euh, Pense-t-il que l'évolution est réelle la, la plupart des Français disent oui, oui, pas de problème. Les Français se disent même darwinien. Alors, on est au-dessus des États-Unis. Hein, euh, enfin, les États-Unis, en 34e... 34e position lors de l'enquête de 2006 internationale sur l'adhésion du public à la théorie générale de la biologie, et la théorie de l'évolution. Les États-Unis d'Amérique sont en 34e position. La France est en 4e ou 5e, je m'en rappelle plus très bien, derrière les pays scandinaves. Enfin, on est pas mal placés. Quoi. Donc les Français sont plutôt pro-évolution, mais euh, quand on leur demande d'éclairer le mécanisme par lequel les espèces changent, eh c'est un mécanisme lamarckien qui surgit alors que les Français se disent Darwinien. Donc on a des confusions à, à corriger. Alors le bagage, le bagage culturel, évidemment, il est énorme. Euh, là, je vous sors des textes qui sont très anciens, mais il faut quand même penser que la zoologie française au XXe siècle a été dirigée par Pierre-Paul Grasset. Alors, il n'y a plus personne dans la salle qui connaît Pierre-Paul Grasset, mais je vous rappelle pour ceux qui fréquentent la bibliothèque que c'est quand même le coordinateur du traité de zoologie en plus de 30 volumes euh, qui est le plus gros traité de zoologie qu'on ait jamais fait, d'ailleurs, et qui euh, n'est ne, plus chez personne, sauf dans les bibliothèques, et bien, ce fameux grassé était lamarckien et à l'appui de son raisonnement, il est pris en flagrant délit d'une confusion entre le pour prospectif et le pour rétrospectif, c'est-à-dire le, le pour finaliste, le pour qui s'étale dans le temps de l'évolution, et le pour euh, fonctionnel. L'évolution considérée dans son ensemble a été progressive, N'en sommes-nous pas la meilleure preuve, nous dit Grasset. Alors quand vous me dites que l'évolution a été progressive, moi j'ai l'impression qu'elle est, elle est, elle se fait juste de petit, petit à petit. Mais non, regardez la phrase, n'en sommes-nous pas la meilleure preuve. Il pense au progrès, lui, c'est-à-dire que plus vous vous approchez de l'homme et plus il y a du progrès, vous voyez. Mais ça c'est une marque du, de, la moitié, de la première moitié du XXe siècle, en fait, cette évolution dont on voulait absolument qu'elle soit dirigée vers nous nous n'ignorons point que l'évolution fut buissonnante, que maintes lignées se sont engagées dans des voies fautives. Vous voyez que les voies fautives, on voit le bien et le mal qui revient, là, je ne sais pas. Que d'autres se sont simplifiées et ont subi des pertes, le cas des serpents, des parasites, etc. Mais il s'agit là d'achoppements liés à des adaptations très poussées qui ne changent pas la direction générale suivie par les processus évolutifs. Alors, pour grasser, il y a une direction générale. Et ça, ça fait de grasser un penseur anti-darwinien. Parce que, je vous le disais, l'environnement, vous ne savez pas de quoi il s'en fait demain. Alors évidemment, à certaines échelles, il y a des régularités. Je peux me douter qu'au mois de mars 2017, je peux me douter de la température qui fera à Brest au mois de mars 2017, je vous l'accorde. À certaines échelles, on a des régularités. Mais à l'échelle de l'évolution, il n'y en a pas de régularité. Et donc, en fait, euh, le, les, les espèces n'ont aucun destin tracé. Ce n'est juste pas possible de, de penser un destin à une espèce. Alors, bon, Grasset pense le contraire. C'est une tradition française, hein. euh, ça vient peut-être aussi de l'influence de Teilhard de Chardin. À ne considérer que les accidents, le biologiste se comporte comme le ferait l'observateur qui conclurait de leur panne que les automobiles ne sont pas faites pour rouler. Et voilà Grasset qui, par l'absurde, nous fait une démonstration, ou essaye de nous faire une démonstration, dans laquelle il nous montre qu'il confond. Il confond la finalité fonctionnelle et le finalisme cosmique. L'absurdité de la démonstration, via la récusation de la f... prétendue de la finalité fonctionnelle, est prise pour euh, accréditer le finalisme cosmique. Il est donc dans la confusion des deux. Et euh, évidemment, là, on est euh, en flagrant délit euh, d'erreurs de raisonnement, euh, que j'essaie de, de déclarer ce soir. Mais vous voyez que ces erreurs de raisonnement, elles ont nourri euh, des grands zoologistes aussi, hein. Il n'y a pas que les émissions de télé. Bah Tiens, une émission de télé. Les animaux qui vivent sur l'archipel japonais ont dû évoluer pour ne pas mourir de faim. De quoi on parle exactement Bon, je vois que vous riez, ça va, vous avez compris. Il y en a plein. Hein. Le kiwi a conçu une stratégie pour supporter le froid. L'embryon suspend son développement pendant plus d'une heure, le temps que le mâle s'alimente. Alors là, on a, des, on a des, des individus. Là, le kiwi, on ne sait pas si c'est un individu ou une espèce, mais il a une stratégie. Il réfléchit très fort, vous voyez. Bon, on en trouve plein dans les documentaires télévisés. Donc, vous voyez quand vous êtes dans les sciences de l'évolution, vous êtes tout le temps obligé de, de, de, de, de retraduire ou de recorriger les, les phrases qui trahissent simplement les projections psychologiques humaines. Mais les amphibiens sont sur le point de trouver le moyen de quitter définitivement le milieu aquatique et ses dangers. Ils sont sur le point de trouver, ils réfléchissent. D'ailleurs, vous voyez, Gary Larson a illustré cette phrase... En montrant la sortie des eaux, on joue au baseball euh, il y a 360 millions d'années, au Dévonien supérieur. on joue au baseball, et il, bon, il y a la balle qui est sur... Voilà, sur je ne vous commande pas l'image, hein, il faut bien que quelqu'un ait cherché la balle sur la berge. Pourquoi sont-ils sortis de l'eau Bon sang de bonsoir. Bon, il y a la version de Picha où Noé était bourré, et donc il a mis les poissons dans l'arche. La, dans et puis pour, pour ces messieurs, il y a une version de Frank Shaw, plus libidinal, où le sélacanthe a mordu un appât charmant. Donc, la sortie des eaux, l'héroïsation d'une partie de l'histoire des vertébrés, euh, conçu si vous voulez, comme un récit finalisé. Bon, il y en a plein, des comme ça. Euh, bah, tiens, encore grassé. « L'avènement des diplastiques tissulaires a ouvert à l'animal d'immenses perspectives de développement et de progrès. » J'aime bien la notion de perspective. Une perspective, les choses sont déjà tracées. Voilà, vous avez compris, d'accord. Okay. Donc, ce finalisme cosmique, installé dans la plupart de nos phrases en biologie, seulement celle de nos, de nos élèves naïfs. Nos élèves naïfs, bien entendu, euh, on est tout à fait prêt à, à travailler ces, ces, ces représentations initiales. Mais le problème, c'est qu'elles sont véhiculées par des gens qui arrivent dans les médias, qui n'ont qu'un bagage biologique, parfois, que rudimentaire. Et donc, euh, ça se transmet. Ce sont des vieux réflexes intellectuels qui se transmettent et dans lesquels on ne peut pas comprendre l'évolution contemporaine. Donc, la théorie de l'évolution est contre-intuitive et elle faut, il faut en permanence qu'elle travaille contre une partie de nos représentations euh, depuis longtemps ancrées. Alors j je, je, je n'épuise pas tous les sujets liés au finalisme spontané, il est certainement lié à notre allergie au hasard. Quand je vous dis que les variations pour Darwin n'apparaissent pas nécessairement aux besoin du porteur de cette variation, ça veut dire qu'en fait cette variation elle se, elle se fait au hasard. Et ça, le hasard, on a horreur de ça. Et ça, nous sommes éduqués, je, je suis désolé de le dire, mais que, vous, que ça vous plaise ou non, nous sommes éduqués dans un bagage culturel qui vient des trois monothéismes, enfin ce qu'on appelle les religions du texte, où l'homme est opposé à la nature, où il faut que l'homme ait évolué dans le cosmos, où il est, où il est le fruit, euh, comment dire, euh, d'une attente, en quelque sorte, et il se veut, il se veut central et attendu, c'est l'anthropocentrisme, et, euh, et l'évolution biologique nous prend à un repousse-poil de cet anthropocentrisme. Alors pour comprendre maintenant si la nature est bien faite ou pas, je suis passé par la, la notion de fonction, hein, par la notion d'adaptation, il faut comprendre que même la sélection naturelle, que je n'ai pas nommée, mais finalement, vous l'avez comprise, elle est là, la sélection naturelle. Elle est, euh, elle est dans la deuxième figure, même si elle ne nous plaît pas, celle du bas. En fait, qu'est-ce qu'on appelle la sélection naturelle C'est le fait que qu'un certain nombre de performances vont être passivement triés par le milieu tel qu'il est à un moment donné. Et cette performance, elle va, au regard d'une certaine capacité, elle va atteindre une fréquence de 100%. Eh bien, même cette sélection naturelle, deuxième phase de mon propos, elle ne mène pas à des aptitudes, euh, comment dire, maximales, si je peux le dire comme ça. Pour reprendre à rebours un vieux terme qu'on aime bien, on cherche la perfection, mais elle n'est nulle part. La perfection n'est pas une notion scientifique, en fait. Et j'aimerais vous convaincre que la sélection naturelle amène à des compromis et pas à des perfections. Parce qu'il y a un deuxième volet euh, dans notre course à l'absolu, c'est que la sélection naturelle, finalement, soit euh, le nouvel agent qui fait euh, une nature bien faite. C'est ce qu'on appelle l'adaptationnisme. Et au milieu du XXe siècle, on a été adaptationniste. Bon, je ne vais pas dire que ce n'est pas la Providence, d'accord, ce n'est plus la Providence qui fait l'harmonie du monde, mais c'était la sélection naturelle qui faisait l'harmonie du monde. À, à une époque où il fallait absolument que tout soit, soit euh, sélectif. Alors, examinons, examinons un petit peu cette sélection naturelle pour se rendre compte que finalement, elle ne fait pas non plus de perfection, ou elle ne fait pas non plus une nature bien faite, si vous, si vous me permettez. Il faut vous demander pour ça, en vertu de quelles propriétés des variations héritables vont avoir tendance à se répandre dans les populations. Alors, il faut juste utiliser la logique pour ça, et puis l'observation, mais ce que je vais vous dire a été, a été confirmé, évidemment, du point de vue de l'observation et de l'expérimentation. Première variation, on s'attend quand même à ce que les variations qui font ressembler leurs porteurs à leur milieu, si elles sont héritables, vont avoir tendance à se répandre dans les populations. Et c'est normal, parce que, en ressemblant à votre milieu, vous échappez aux prédateurs. Alors, oh que les ailes de cet insecte sont bien faites. Elles ont pile-poil la forme de la feuille de l'arbre sur lequel l'insecte se tient, que le monde est bien fait. Et oui, première intuition euh, de Maupertuis, hein, cette intuition rétrospective d'une adéquation obtenue sans concepteur, c'est Maupertuis qui la donne en 1751 pour la première fois. Maupertuis nous dit, est-ce que la, finalement l'harmonie de la nature ne proviendrait-elle pas d'un jeu d'essai-erreur dans lequel finalement les organes se combinent, mais seules les combinaisons momentanément compatibles avec la survie se maintiendraient d'une génération à l'autre. Coup de génie de Maupertuis, qui n'était pas spécialement biologiste. À cette époque-là, vous savez, 1751, vous étiez à la fois physicien, chimiste. Enfin, La biologie n'existait pas en tant que. Le mot, le mot biologie n'existait même pas d'ailleurs. Mais Maupertuis a cette intuition fulgurante d'un jeu essai-erreur, d'essai-erreur qui, qui expliquerait euh, les, finalement les les harmonies apparentes dans les corps, et les adéquations entre le corps et le milieu dans lequel il est. Donc effectivement, celles des variations, conformément à l'intuition de Maupertuis, celles des variations qui font ressembler leur porteur à leur milieu, bah, vont avoir tendance à s'accumuler dans, dans les populations, puisque en échappant aux prédateurs, bah, on augmente sa chance de survie, et donc de transmission de ces mêmes variations. Euh, N'oubliez jamais qu'une variation propice à la survie de son porteur a des effets cumulatifs par rapport aux variations propices précédentes. On va avoir un effet cumulatif des variations favorables. On n'a pas d'effet cumulatif des variations neutres, évidemment, et on n'a certainement pas d'effet de, cumulatif des variations néfastes, puisque les variations néfastes, au bout du compte, elles vont finir par s'éteindre, par ne plus être représentées dans les populations. Donc, en fait, c'est ce qui explique cet effet cumulatif des variations propices, c'est ce qui explique une partie de l'adéquation ou de l'harmonie du monde, si vous préférez. Deuxième conséquence sélective, celle des, des, des, vari des variations qui vont permettre à leurs porteurs de capter de la ressource, si elles sont héritables, vont avoir tendance à se répandre dans les milieux. Et oui, c'est pour ça que les êtres vivants, d'ailleurs, défendent des territoires de chasse. Là, j'ai mis des renards, mais on aurait pu mettre des aigles, des territoires de 5 km que chaque individu défend âprement contre tout intrus de la même espèce, sauf la femelle au moment de l'accouplement. Cette capacité, ces variations qui rendent le porteur fortuitement capable de capter de la ressource, forcément, elles vont se répandre. puisque en captant de la ressource, vous augmentez votre masse corporelle, vous augmentez la santé, vous augmentez les chances de reproduction. Troisième modalité sélective, ou plutôt conséquence sélective, celle des variations, qui, si elles sont héritables, enfin, qui permettent au porteur de capter l'attention du sexe opposé. Euh, si elles sont héritables, vont avoir tendance à se répandre. Forcément, puisque... On ne mesure les, les, les, le, le succès d'une variation qu'au nombre de descendants qu'elle permet d'engendrer, de, enfin d'indirectement de, de, euh, provoquer. Et donc, si, si la, la, le nombre de descendants, la, sa clé, c'est euh, l'accès aux partenaires sexuels, vous, vous doutez bien qu'on va avoir un type de sélection particulier qu'on va appeler la, la sélection sexuelle. C'est-à-dire, il va, il va y avoir des traits. Qui vont apparaître, non pas parce qu'ils sont efficaces pour se cacher ou efficaces pour capter de la ressource, mais ils sont efficaces dans l'attrait des partenaires. Et donc, les crêtes des coques, la traîne du pan mâle. Alors, vieille expérience que je répète, pour ceux d'entre vous qui, ne, qui, qui en douteraient, sachez qu'on a on a expérimentalement retiré des, des plumes de la traîne des ports mâles, de certains mâles, on a laissé les plumes à d'autres mâles. On a mis les mâles en compétition pendant la parade nuptiale, dans des parcs, on a fait des statistiques sur le consentement des femelles à s'accoupler tantôt avec des mâles dont la roue était toute pourrie, toute mitée, d'autres dont la roue était complète, et il est statistiquement établi que les femelles consentent à s'accoupler avec les mâles dont la roue est la plus, la plus, la plus fournie. Et donc, c est, c est, c est, cette, cette traîne magnificante chez les mâles est, est, un, est un caractère sexuel, précisément. Alors, vous avez déjà une petite intuition de ce qui va se passer. C'est qu'au moment de fuir un prédateur, ce pan mâle, il va être mal parti. Et donc, vous avez ce qu'on appelle un compromis. La sélection naturelle ne vous amène pas à des perfections, elle vous amène des compromis. Cette traîne, elle n'est possible que parce que ces, ces individus habitent des milieux couverts. S'il fallait qu'un qu qu pan mâle euh, échappe à son prédateur dans une savane, il n'y parviendrait pas. Dans, il n'y a que dans un milieu relativement couvert qu'on arrive à avoir des dispositifs comme cela. Donc, Déjà, une première idée de compromis, euh, vous avez un gain quelque part, mais vous avez un fardeau ailleurs, et justement, euh, c'est un délicat équilibre qui fait que les populations se maintiennent ou ne se maintiennent pas. Troisième type de conséquences, ceux des traits qui permettent à une espèce d'exploiter une autre, s'ils sont héritables, vont être transmis, évidemment, euh, c'est trivial, chaque espèce est une ressource pour chaque autre, pour, pour une autre en tout cas. Et on l'oublie trop souvent. Pourquoi est-ce que nous l'oublions Parce que nous, les Occidentaux, nous vivons actuellement un état sanitaire sans précédent. Sans précédent, euh, on peut le dire. On en oublie même qu'il n'y a pas un, une seule espèce animale ou végétale qui ne soit pas parasitée. Le parasitisme est omniprésent. D'ailleurs, à tel point que vous avez certainement oublié ou, ou vous cachez ça sous le tapis, mais quand vous étiez à l'école primaire, vous avez tous eu des poux un jour ou, ou, ou l'autre. Quand on a des poux, on comprend ce que c'est que le parasitisme. Le pouls il a intérêt à être là, mais vous, vous n'avez pas intérêt à voir les poux. Bon, vous avez des chats et des chiens, vous avez forcément lutté contre les puces. Il n'y a pas une espèce animale, je le répète, ou végétale qui ne soit pas parasitée. Le parasitisme est une loi en biologie. Tout, est, tout, tout corps biologique est un, une ressource pour tout autre. Mais ce parasitisme, il est intéressant parce qu'il est la source du mutualisme. C'est-à-dire qu'à une association interspécifique, à, des à un bénéfice déséquilibré, vous allez peut-être par moment vous orienter vers des associations entre espèces à bénéfice équilibré. Ce qui était au départ un déséquilibre extrême des bénéfices, de proche en proche, à force de vivre ensemble, eh bien vous avez par accident une situation dont le curseur va vers un bénéfice mutuel. Ce zèbre laisse les pic-bœufs manger sur son, sur son pelage. Ainsi, le zèbre se débarrasse des parasites de son pelage et le pic-bœuf, lui, il se nourrit en faisant cela. Alors, le, la le, le vivre ensemble, la symbiose, hein. symbiosis ça veut dire vivre ensemble, c'est à la fois des situations de parasitisme et des situations de mutualisme. L'association d'espèces est une règle générale. On ne l'a pas assez enseigné, on le fait mieux aujourd'hui, mais on ne l'a pas assez enseigné dans le passé. Il n'y a pas euh, d'être vivant qui ne, soit qui ne soit symbiotique en fait. Aucun être vivant n'est isolé des autres, jamais. Même vous, vous m'écoutez, vous digérez votre dîner là. Ben, si vous digérez votre dîner, c'est qu'il y, y a ce qu'on appelle une flore intestinale dans votre tube digestif, qui permet de le faire. Il y a mille fois plus de cellules dans cette flore intestinale qui ne sont pas les vôtres. Enfin, je me comprends, ce sont les vôtres, évidemment. Sans, sans, sans elles, vous ne pourriez pas digérer. Mais j'entends par là, euh, ce sont des cellules dont vous ne transmettrez pas le patrimoine génétique via vos gamètes, via vos cellules sexuelles. Mesdames, vous transmettrez quand même vos cellules de flore intestinale à votre bébé. Puisque le bébé, il naît euh, le tube digestif euh, axénique, c'est-à-dire le tube digestif dépourvu de toute flore intestinale, mais il faut que, il faut juste quelques jours pour que la mère, sans le savoir, ensemence avec sa propre flore, en fait euh, le tube digestif du bébé. Donc ce sont des choses qui se transmettent, pas par les gamètes, mais ça se transmet quand même indirectement. Et puis euh, le, le comble du comble, c'est ce que vous voyez. Alors c'est pas très, c'est pas très, ça fait pas le buzz hein, cette photo là en bas, en bas à droite là. Il y a un truc gris là. Ça, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc gris C'est ce qu'on appelle les mitochondries. C'est la centrale énergétique de toutes les cellules euh, eucaryotes, enfin fait, des cellules à noyaux. Euh, ces mitochondries. Ce sont des petites organites dans nos cellules qui, fabriquent de, enfin, qui sont nos centrales énergétiques et elles ont quelque chose de particulier, elles ont de l'ADN en leur sein, elles ont du matériel génétique. Et quand on lit les phrases de ce matériel génétique, on s'aperçoit qu'à l'intérieur, ça cause bactéries en fait. Imaginez que ce truc-là, ça cause le langage des bactéries. Mais qu qu'est-ce qu que ça vient faire dans une cellule, au cœur d'une cellule Enfin, ce n'est pas votre noyau, certes, mais c'est dans le cytoplasme de, vos, de chacune de vos cellules. Toutes vos cellules ont des mitochondries, lesquelles causent le langage des bactéries. Eh ben, vous vous doutez de ce qui s'est passé. Il y a plus de 2 milliards d'années, une bactérie a été absorbée, enfin, des bactéries ont été absorbées par des cellules eucaryotes. Il y a des bénéfices mutuels qui s'est installés, et ce bénéfice, s'est maintenu. C'est un ancien mutualisme, cette situation-là. Ce qui explique pourquoi chacune de nos mitochondries ont des séquences d'ADN qui sont des séquences bactériennes, par héritage, si vous voulez. Donc, c'est vous dire à quel point le vivre-ensemble interspécifique nous habite dans chacune de nos cellules, en fait, jusqu'au plus profond de notre corps. Donc, il n'y a pas d'être vivant isolé. Dernière conséquence sélective, il n'y a pas que l'association entre espèces, il y a l'association intraspécifique. Et donc, en fait, là, vous avez ben, l'adage « l'union fait la force », c'est-à-dire que celles des populations qui pratiquent des comportements cohésifs font mieux face aux aléas de l'environnement, que celles qui ne pratiquent pas, et donc potentiellement augmentent la, la, la possibilité de faire des petits collectivement, que chacun en ferait si chacun restait de son côté. Euh, chez les licaons, en bas à droite, vous avez une mutualisation de l'effort de chasse, par exemple. La chasse de ces animaux, je ne citerai pas 50 exemples, mais je vais plus vite, hein, mais elle est particulièrement euh, comment dire, édifiante. Ce sont des animaux qui tuent leur proie à l'endurance. Quand vous tuez une proie à l'endurance, ça veut dire que la proie est tuée très loin de la tanière. Et donc, c'est plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, en fait, vous avez les petits qui sont conservés à la tanière. Il y a trois adultes qui gardent les petits en crèche. Il y a ce qu'on appelle une crèche. Il y a trois adultes qui gardent les petits et puis tous les autres vont chasser. Et donc, la proie, elle est tuée à l'endurance, un gnou ou un zèbre. Et donc, en fait, elle est tuée très loin. La proie est dépecée très loin. Donc, on mange la proie sur place et puis les, le reste de la meute donc, euh, revient à la tanière, donc on reparcourt les dizaines de kilomètres en sens inverse, et au moment de revenir dans la tanière, donc, régurgite de la viande pour chacun des adultes, qui ont gardé la crèche, mais régurgite de la viande aussi pour chaque petit, indépendamment de la filiation des individus, les uns par rapport aux autres. Donc, tout le monde régurgite pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle une mutualisation de l'effort de chasse. Eh bien, le, le, le, le mutualisme intraspécifique, enfin l'entraide... Le, et pour Charles Darwin, déjà en 1871, euh, l'origine des comportements cohésifs dans les sociétés, l'origine des sociétés animales, mais aussi l'origine des sociétés humaines. Et, et il va même plus loin, c'est l'origine naturelle de la morale, en fait, qui, qui est donnée en, en 1871. Énième scandale hein, de Darwin, la morale qui, à l'époque, était, euh, évidemment, vous, vous vous en doutez, la chasse gardée des théologiens. Donc, proposer une origine naturelle de la morale, c'était... Peut-être audacieux, mais c'était une conséquence logique euh, des de, de, de, de ce qu'il fallait tirer de la théorie sélective. Alors, vous devinez que, il pour illustrer les compromis, ben, il y a un autre compromis qui s'installe ici. Hein, C'est que, que, finalement, il va y avoir des compromis entre cette conséquence sélective, l'entraide intraspécifique, et la compétition interindividuelle pour la captation des ressources. C'est-à-dire qu'en fait, nos sociétés humaines, mais les sociétés animales aussi, sont des, des zones de, de, de tension, de compromis entre des comportements égoïstes et des comportements cohésifs. La hyène tachetée, je, je, pour ne pas vous crisper, je vais vous parler de la hyène tachetée, je pourrais vous parler des sociétés humaines. Hein. La hyène tachetée, quand elle chasse, elle est coopérative, et quand elle bouffe, elle est, compétitive, elle est compétitrice. C'est-à-dire qu'elle coopère entre elles au moment de la chasse. 80% des proies, Chassées par les hyènes sont des. des 4, pardon, 80% des proies consommées par les hyènes sont, sont des proies qui ont été chassées. Ça n'est pas qu'un animal charognard. Au moment de la chasse, elles sont, donc je l'ai dit, euh, coopératives. Et au moment où il s'agit de manger, eh euh, c'est hyper hiérarchisé. Et seule la femelle alpha mange d'abord et fait manger ses petits. Et je peux vous dire que s'il y en a une qui tente de, de manger quand c'est pas son tour, bah ça, se, ça se règle à coup de dedans. Hein. Et ce, elle se blesse très gravement. Donc on, on est, si vous voulez, euh, sur un, un, un compromis, euh, c'est-à-dire que finalement cette, cette, euh, les conséquences sélectives sont des conséquences multiples. La sélection naturelle a plusieurs euh, types de conséquences qui se contrecartent de temps en temps les unes les autres et qu'on est loin d'avoir des systèmes qu'on voudrait euh, concevoir comme parfaits, vous avez compris. Donc il y a des compromis entre conséquences sélectives, le pan qui ne peut pas fuir son prédateur à cause de sa, ronde, de sa de sa traîne, pardon, et puis les hyènes que j'ai citées. Il y a aussi des conséquences entre niveaux d'intégration, c'est-à-dire les niveaux de sélection, des compromis entre niveaux de sélection. Cette hyène, c'est le seul mammifère qui accouche par le clitoris. Est-ce que la nature est bien faite Voilà une espèce de mammifère dont le vagin est obturé, naturellement obturé, et euh, comme il n'y a pas de sortie possible du petit par le vagin, le petit sort par le clitoris. Le clitoris est hypertrophié, c'est ce qu'on appelle un pseudopénis, ce qui a valu d'ailleurs à cette espèce de mammifère la, la réputation d'être hermaphrodite. Je vous garantis qu'elles ne, ne sont pas hermaphrodites, elles ne changent pas de sexe au cours de la vie. Elles sont simplement des femelles masculinisées, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont un pseudoscrotum, sans testicules à l'intérieur. On a de vrais ovaires dans l'abdomen, bien sûr, et puis, on a, euh, on a ce, ce, ce dispositif anatomique complètement euh, surprenant qui est euh, ce clitoris hypertrophié et la parturition via euh, le clitoris. En plus, c'est très bizarre, la, la longueur du cordon ombilical est inférieure à la longueur du trajet que le petit en train de naître doit parcourir pour sortir. C'est-à-dire que le placenta se décolle avant que le petit ait eu le temps de sortir. 60% des premiers de portée des primipares meurent par anoxie. C'est-à-dire, en fait, le placenta s'étant décollé avant la sortie du petit, le petit meurt étouffé, parce qu'il n'est plus approvisionné en oxygène. Donc, on a là un dispositif anatomique qui provoque des décès. Et, et, alors, allez, allez me dire si la nature est bien faite, j'en sais rien. Mais euh, ça a beaucoup intrigué les zoologistes. Et vous voyez, quand on a été, au milieu du XXe siècle, pan-sélectionniste, c'est-à-dire qu'on a voulu absolument que tout ce qui était sélectif fût... Euh, bénéfique pour l'espèce, on s'est dit il ah, ben, y a forcément une cause bénéfique si le vagin est obturé, c'est une adaptation contre le viol, a dit un auteur. Euh, C'était absurde, parce qu'en fait quand on va sur le terrain, euh, bon, d'abord on n'a jamais vu un mâle faire quoi que ce soit à une femelle sans consentement, et pour cause, les mâles sont 40% plus petits que les femelles en masse dans cette espèce. Donc euh, les mâles n'ont pas les moyens de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, euh, un accouplement chez les hyènes, ça se négocie. Le mâle, il se couche sur le dos, il offre les parties les plus fragiles de son corps aux dents de la femelle. Il y a ce qu'on appelle le rituel du flair génital, c'est-à-dire que le mâle offre ses parties génitales à renifler à la femelle et si elle veut lui filer un coup de dent, elle peut, elle peut carrément l'émasculer. Enfin, je veux dire, il est vraiment vulnérable. Hein. Et il n'y a, a, a qu'avec cette posture de soumission que le mâle arrive à, à s'accoupler. Enfin voilà, donc c'est très compliqué l'accouplement chez ces animaux, mais il n'y a jamais un mâle n'a les moyens de, de violer qui que ce soit. D'ailleurs, euh, bon, vous pouvez vous douter que... Alors, j'arrête les considérations annexes. Euh, donc, c ce fut effectivement une époque, une énigme. Comment interpréter un dispositif anatomique qui provoque euh, des, morts, euh, des morts des petits C'est en comparant les niveaux de sélection, en fait. Et il a fallu 30 ans d'études en éthologie, en comportement, en endocrinologie, la science des hormones, euh, en anatomie, euh, pour comprendre ce qui se passe, chez, et en écologie aussi, pour comprendre ce qui se passe chez ces espèces. En fait, cette hyène, elle est, euh, elle est euh, hyper agressive. Elle est hyper agressive parce que c'est l'agressivité qui, finalement, régit le rang social. Et que le rang social régit l'accès à la nourriture. Donc, plus une femelle est agressive, plus elle mange, plus elle fait manger ses petites, plus ses petites croissent, et plus elles sont en mesure de se reproduire à terme, si vous voulez. Cette agressivité, elle est obtenue par une enzyme qui, dans le placenta, transforme les oestradioles circulants de la mère, c'est-à-dire les hormones femelles de la mère, en hormones mâles dans le sang du fœtus. Ce qui fait que vous avez, enfin, c'est unique chez les mammifères, vous avez des, des, des petits qui sont en développement dans l'utérus et qui subissent des taux de testostérone sanguin, très élevé, du fait que ces enzymes ont transformé les, les, les hormones femelles en hormones mâles, à travers le placenta. Et donc, ces petits naissent hyper agressifs, parce que le donc n'est pas évident, mais sachez que la testostérone, c'est l'hormone de l'agressivité. On ne sait pas trop comment ça marche, mais le constat est là, ça a été constaté chez les rongeurs, chez les primates, ça a été constaté chez les sportifs. Il y a eu une époque où on piquait les sportifs à la testostérone pour euh, augmenter leur vitesse de croissance musculaire, et on finissait par ne plus les tenir dans les chambrées, si vous voyez ce que je veux dire. On a arrêté de piquer les sportifs à la testostérone, essentiellement d'ailleurs parce que la loi l'interdit, pas tellement par pitié pour les, pour, les, pour les sportifs. Empiriquement, on sait que la testostérone est l'hormone de l'agressivité. Quant à vous dire comment ça marche, pourquoi, on ne sait pas trop. En tout cas, toujours est-il que ces petits, chez les hyènes, ils subissent des taux sanguins de testostérone importants, ils, ils naissent hyper agressifs, et en même temps, ils naissent, ils naissent bien formés. Ils ont déjà leurs dents, leurs griffes. Ils se battent dans la tanière, à peine sont-ils nés, qu'ils se battent déjà, et en fait, ils s'entretuent. Et donc, il n'y a jamais qu'un seul ou deux petits qui, qui, qui sont issus euh, d'une portée de hyène. Donc, en fait, c'est une hécatombe, cette histoire d'agressivité, c'est une véritable hécatombe en termes de nombre de petits. Mais je vous ai dit, la nature nous apparaît bien faite parce qu'elle n'est qu'un jeu d'essai-erreur. Là, vous avez un jeu d'essai-erreur qui s'est momentanément arrêté à un certain stade. Eh bien, elles se reproduisent avec un cimetière derrière elles. Nous aussi, hein, je vous le dirai, euh, dès maintenant peut-être, mais il n'y a peut-être même pas 20% des fécondations chez l'homme qui mènent à une naissance. Il y a énormément de pertes d'embryons, en fait. Il y a plein d'embryons qui ne voient jamais ce qu'on appelle la nidation au sixième jour. La, la femme ne sait même pas qu'elle a été potentiellement enceinte. La régularité organique dans notre propre développement embryonnaire est aussi un jeu d'essai-erreur. Mais ça, il faut accepter de faire descendre le principe de variation-sélection dans le corps organique, dans le corps somatique, et pas seulement dans les populations naturelles. Mais ça, c'est une, une révolution que la biologie n'a consenti à faire qu'à la charnière des années 1990 et 2000. Aujourd'hui, on n'interprète plus du tout euh, la régulation génétique et le cancer comme on le faisait il y a 30 ans. Le, le principe variation-sélection est descendu dans le corps somatique et même descendu dans la cellule, en fait. Je ferme la parenthèse. Donc ces hyènes, revenons aux hyènes elle naît hyper agressive et elle s'entretue. Et finalement, cette agressivité elle va être conservée tout le long de la vie tout le long de l'individu. Donc cette enzyme, cet enzyme dans le placenta, c'est l'enzyme clé, si vous préférez, qui fait qu'on va avoir, sur toute la lancée de la vie des individus, une agressivité appropriée à maintenir un rang social qui fait bouffer les petits parce que l'accès à la nourriture est médié par l'agressivité, lequel maintient le rang social. Mais il y a un effet de bord. Que je vous ai, on a parlé de fardeau, d'effet de bord. Eh L'effet de bord, c'est que les petits, ils ont peut-être avantage à être agressifs, mais il y a un désavantage, il y a un effet collatéral, comme on dit, c'est que les petites femelles en développement, comme elles ont un taux de testostérone sanguin élevé, eh bien, leurs organes sexuels externes sont secondairement masculinisés du fait de la, du taux de testostérone. C'est-à-dire que c'est un, un dévoiement de la trajectoire embryonnaire du sexe, mal, du sexe femelle vers le sexe mâle en raison du, du taux de testostérone. Donc ce dispositif adulte que vous voyez là, bien, finalement, c'est ce qu'on appelle en évolution un fardeau. Il y a un bénéfice à un endroit, mais il y a un fardeau à un autre endroit, si vous voulez. Et quand je parle d'endroit, je parle de niveau d'intégration. Il y a des niveaux d'intégration où il y a des choses qui sont bénéfiques, et à d'autres niveaux du même organisme, ça ne sera pas bénéfique. Donc le corps, le corps ce que je suis en train de vous dire, c'est que le corps biologique est un corps, du point de vue de l'évolution, est un corps composite. Ce qui est bénéfique à un niveau n'est peut-être pas à un autre niveau. Ça, c'est une leçon à retenir. Non, l'évolution ne fait pas des perfections. Et il y a aussi des compromis entre moments sélectifs. Le dernier ancêtre commun entre le gorille, l'homme et le chimpanzé, il avait un répertoire locomoteur multiple. On avait des colonnes vertébrales verticales par sustentation par les bras. Et puis, on pratique tantôt la sustentation par les bras. Tantôt, on pratique le knuckle walking, cest c'est-à-dire la marche sur les phalanges comme le font les chimpanzés. Tantôt, on pratique la bipédie. Euh, c'est-à-dire la bipédie, bah, la, la marche sur les pattes arrières. Euh, des chimpanzés sont parfaitement capables de marcher sur leurs pattes arrières quand ils ont des, des charges à porter. Euh, des, bon, des observations de l'attestent. Quand on marche en knuckle walking, on a le bassin euh, étiré en extension, mais quand on marche avec une bipédie verticale comme la nôtre, verticale comme la nôtre, on a une marche, le bassin devient en compression, enfin rentre en compression. Mais surtout, ce bassin, il s'évase, il s'évase, mais il porte, il porte tout le poids du, du tronc, des bras et de la tête, et il ne peut s'ouvrir davantage en partie inférieure, ce qui fait qu'on a, a une limite à l'ouverture du bassin en partie inférieure, une limite physique. Ce n'était pas un problème pour les australopithèques, parce qu'il y a deux temps sélectifs. Il y a un premier temps sélectif, il y a 3 millions d'années, où dans la ligne humaine, on, se, on, on, on passe d'une... Verticalité par brachiation à une verticalité euh, bipède. Mais comme on a une petite tête, les australopithèques, à l'état adulte, ils n'ont pas plus de 500 cm3 de volume crânien, euh, je répète, à l'état adulte. Le bébé n'a pas spécialement une grosse tête. Et donc, ce n'est pas trop un problème pour accoucher quand on est australopithèque. Voyez. Mais il y a une deuxième pression sélective qui se met en place à partir de moins un million d'années, où vous avez le volume céphalique qui augmente drastiquement jusqu'à atteindre euh, chez Neanderthal ou chez Sapiens elle est planée vers des 1400 cm3 de, de volume céphalique euh, au stade adulte. Et là, on a un problème, c'est que ça passe plus. Et là, vous avez donc deux temps sélectifs différents. Vous euh, voyez, là, bah, cette figure, elle, elle illustre simplement le, la, la comparaison des tailles entre le diamètre du, de la tête du bébé au moment de la parturition et l'espace qui lui est fourni par le bassin pour sortir. Alors, chez un orang-outan, à gauche, ça passe. Chez un chimpanzé, ça passe aisément. Chez un gorille, ça passe. Mais vous voyez que chez nous, à droite, là-bas, ça ne passe plus. Nous avons un destin commun avec la hyène tachetée. C'est que nous sommes les deux espèces de mammifères qui payons le plus cher l'accouchement. La hyène, elle paye très cher en nombre de petits. Et nous, nous payons très cher. Nous, les humains, nous payons très cher l'accouchement en, en perte du petit, peut-être, mais aussi en mort maternelle, en décès maternel. On meurt 100 fois moins de son accouchement aujourd'hui en France qu'on en mourait au milieu du XVIIIe siècle. Alors, on a tendance à l'oublier, mais chez notre espèce, euh, une femme donc met sa vie, euh, enfin, a longtemps mis sa vie en danger au moment d'accoucher. Alors, en France, évidemment, on se dit, euh, depuis le milieu du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé. <rire> euh, on a tendance à l'oublier, mais il suffit de regarder d'un continent à l'autre. Il y a des pays où l'une des premières causes, peut-être pas la première cause, mais l'une des premières causes de mortalité des femmes, c'est précisément euh, l'accouchement, en, en Afrique notamment. Donc ça c'est pour vous dire simplement que vous pouvez avoir aussi des compromis sélectifs entre moments différents de la sélection. C'est-à-dire, il y a moins 3 millions d'années, on se redresse, mais tant qu'on n'a pas la grosse tête, c'est pas trop un problème, je le fais très vite. Hein. Et puis il y a moins un million d'années, la grosse tête arrive, et là ça coince. Je le fais très vite, vous m'avez compris. Euh, et pour finir... Pour finir, donc, je terminerai en vous disant que tout n'est pas sélectif. La nature n'est pas bien faite, pour plein de raisons. Je, déjà, je vous ai expliqué qu'il n'y a pas d'harmonie. La sélection, avec toutes les modalités, en tout cas toutes les conséquences qu'elle a, amène à des, des, des compromis, mais en plus, la sélection n'est pas tout non plus. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui semblent mal fichues, parce qu'elles ben, ne sont pas là par, par, par, par, par raison sélective. Alors, on doit... Un Allemand qui s'appelle Adolf Seylacher, un, un schéma assez, pédagogique. Seilacher nous dit que quand vous devez interpréter un organe dans la nature, eh n'oubliez jamais de le faire passer dans un triangle. Cet organe, il est quelque part dans le triangle. Il a une cause. Souvent, il a une cause adaptative par laquelle, d'ailleurs, on lui donne une fonction. En fait, en fait c'est la contrainte sélective. Quand je vous ai dit que l'œil était pour voir, je vous ai dit que la fonction de l'œil était de voir, et je vous ai dit que voir, c'était la condition de performance qui, fait que, qui ont fait que les yeux sont maintenus, malgré leurs altérations. J'ai donc parlé d'une fonction obtenue rétrospectivement via la sélection naturelle. Mais cette sélection naturelle, elle, elle s'opère sur un substrat, et ce substrat, c'est les structures, c'est les contraintes architecturales, parce que l'accord biologique ne se développe pas en dehors des lois de la physique et de la chimie, bien sûr, donc la physique et la chimie sont contraignants, bien sûr, pour le corps biologique, d'un côté. D'ailleurs, ces lancées euh, architecturales sont euh, incarnées par l'embryon, et les contraintes qui pèsent sur le développement embryonnaire. Et puis, de l'autre côté, là-bas, l'héritage, c'est-à-dire qu'on ne fait pas un chat ou un chien appartenant verre de terre, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que vous avez un poids de l'histoire dans un organisme. Et que ce poids de l'histoire, eh bien, il, il, euh, bah, il, pèse. il pèse. Alors, c'est Lacher, il a publié ça en 1970, au moment où le pan adaptationnisme, ou le pan sélectionnisme était, était très, très, très en vogue. Il n'a pas été très entendu, mais il y a deux auteurs qui l'ont remobilisé en 1979. C'est Stephen Jay Gould, le paléontologue américain très connu, très traduit, pas mal traduit en français. Et puis Richard Lewontin, le généticien, là-bas à droite. Donc Gould et Leontine ont remobilisé ce triangle d'Adolphe Selacher pour dire « n'oubliez jamais qu'un organe dans la nature, bah vous ne le sortez pas de son contexte historique ». C'est absurde. Vous ne pouvez pas le traiter comme un coup de baguette magique sélectif et le sortir de son contexte historique et le sortir de son contexte physico-chimique non plus. Un organe, il, a, il, a, il est quelque part dans le triangle, il a, il a les trois composantes. Il a une composante adaptative, peut-être, pas toujours mais il a, il a aussi une composante structurale et une composante d'héritage. Alors, des exemples tout de suite, parce que sinon vous ne comprenez pas de quoi je parle, c'est trop abstrait. Euh, la structure, la contrainte architecturale, bah, un exemple. Messieurs, si vous êtes sélectionniste absolument, dites-moi à quoi sert votre téton Le téton masculin sert-il à quelque chose non, ben non, grand silence dans la salle. Ce n'est pas, pas le téton masculin qui allait être le petit. La, la cause sélective de la présence du téton, elle est évidemment chez la femelle, chez les mammifères, pas chez le mâle. Alors pourquoi les mâles ont-ils un téton Eh bien, c'est ce qu'on appelle le fruit d'une contrainte architecturale. C'est que vous avez un développement embryonnaire qui est lancé, mais que la, la, la, le point de divergence mâle-femelle, il apparaît après l'apparition du téton, ce point de divergence. Et donc, le, mâle, le petit mâle garde un téton sans glandes lactées et sans, sans mamelon d'ailleurs, alors que la femelle, elle, elle ira vers l'apparition des, des glandes lactées. Donc c'est une contrainte architecturale liée au développement embryonnaire qui fait qui explique pourquoi les mâles ont des tétons sans avoir évidemment une fonctionnalité directe. La cause sélective de la présence du téton chez les mâles, elle est à trouver chez les femelles. Même chose pour le clitoris. Malheureusement, malheureusement, nous savons que des femmes à qui on retire le clitoris, ça ne les empêche pas d'avoir des enfants. Donc la présence du clitoris n'est pas requise pour la, pour la fécondité. Hein. Et euh, eh bien, le, le clitoris est à la femme parce que le téton est à l'homme. C'est-à-dire que vous avez là un organe qui est l'équivalent embryologique du pénis masculin, qui, qui d'ailleurs en, en a la, la sensibilité, l'excitabilité, mais que la, cette présence-là n'est pas une une cause directe de fécondité, ou du moins le principe causal de la fécondité chez les, chez les femmes. Donc on a là euh, l'équivalent en miroir, si vous voulez, d'organes de, de, qui, euh, qui tiennent leur cause sélective dans le sexe opposé. Et puis, pour, pour euh, illustrer les héritages, eh bien, la contrainte historique, il y en a deux que je peux citer, euh, dans le corps humain, euh, euh, ce nerf phrénique, remarquable, et remarquable à plus d'un titre, euh, c'est un des rares nerfs euh, moteurs, euh, euh, qui euh, n'a pas le trajet, on va dire, des autres nerfs. Ce nerf phrénique, c'est le nerf moteur du diaphragme. Le diaphragme, je vous le rappelle, ce n'est pas un muscle décoratif, hein, c'est le muscle qui vous permet de ventiler. Si votre diaphragme se bloque, vous ne ventilez plus. Si vous ne ventilez plus, vous ne respirez plus. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le diaphragme, c'est vraiment important. Euh, et donc, euh, ce, ce nerf, on ne peut pas dire qu'il soit sélectivement... Euh, comment dire, facultatif. Il est vraiment euh, essentiel à chaque minute de votre vie. Et pourtant, ce nerf, il a un trajet complètement aberrant. Euh, il ne va pas euh, se brancher à la moelle épinière euh, juste derrière, là. Si un ingénieur avait construit ce truc-là, il aurait branché ce nerf à l'arrière, dans la moelle épinière directe, ça va montrer là-haut. Le nerf, il passe euh, sur le côté du péricarde, il passe sous une grosse veine, il fait une boucle, Il, il y a une, certaines des branches d'ailleurs énervent une partie du larynx. Il va se brancher à la première vertèbre cervicale. Qu'est-ce qu'un nerf qui innerve le diaphragme va aller traverser la cage thoracique alors que les autres nerfs, eux, ils passent par la moelle épinière. C'est quoi ce chemin D'ailleurs, dans les études médicales, tout le monde sait que ce truc, c'est un truc à part. Le nerf phrénique, il est il a un trajet aberrant. Eh bien, vous ne comprendrez jamais euh, le trajet de ce nerf en termes adaptatifs. Vous pouvez toujours essayer de brasser un avantage. Il n'y a pas d'avantage d'avoir un nerf phrénique comme ça. Ce trajet, il vient d'une époque. Alors, c'est le pôle historique que j'essaie d'illustrer, le pôle cause historique. nerf il vient d'une époque où euh, le bloc musculaire qu'on appelle le diaphragme, il était euh, sous la tête des vertébrés. C'est l'époque, il y a 380 millions d'années, euh, des sarcoptérygiens du Dévonien supérieur. Peu importe les noms compliqués, mais ça avait vaguement une tête de poisson, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ça y est, je l'ai dit, hein, voilà. Ça avait vaguement une tête de poisson. Le bloc musculaire homologue était, derrière, euh, était dans la corbeille branchiale, c'est-à-dire sous le crâne. Et ce nerf innervait euh, un muscle qui, lorsque la, les, les, le, le, le, le, le, une partie du squelette branchial est passée en arrière du cou, au moment où les tétrapodes apparaissent, les organismes à quatre membres, il y a naissance du cou. Une partie de cette pièce anatomique passe en arrière du cou. Et cette pièce anatomique, pendant 200 millions d'années, au de l'histoire des vertébrés, ne cesse de reculer jusqu'en arrière de la cage thoracique. Et le trajet que vous voyez là, bah, c'est un trajet historique. À tout moment, ce bloc musculaire, il a eu une fonction, et le, le nerf, l'excitant, bah, il, il a suivi le trajet euh, historique euh, du, du bloc musculaire. Donc ça, c'est ce qu'on appelle de l'héritage. Et puis, bon, bah, autre héritage bizarre, euh, vous êtes assis pour m'écouter, bah, c'est que votre bipédie, euh, elle, est, elle est pesante, excusez-moi du terme, mais c'est vraiment ça. En fait, votre bipédie, je ne pourrais pas vous dire si elle est performante ou pas, parce que si, tant que vous ne comparez pas, la biologie, c'est la science comparative par excellence. Si vous ne comparez pas, vous pouvez quasiment rien dire. Qu -ce que, quel intérêt y a-t-il à savoir qu'un guépard court à 120 km h si ce n'est de savoir que c'est le vertébré terrestre qui court le plus vite Ce que je veux dire par là, c'est qu'aucune des performances mesurées dans les corps biologiques n'a vraiment d'intérêt évolutif ou n'a pas vraiment d'interprétation euh, intéressante que si euh, que vous comparez. Alors, dire que la bipédie, est escalée chez nous, ouais, d'accord, elle est escalée, mais vous n'avez une, une image de la performance de notre bipédie qu'en la comparant à d'autres bipédies. Et ça a été fait, bien sûr. Euh, le Quels autres vertébrés sont bipèdes Vous pensez immédiatement aux théropodes. Alors, les théropodes, encore un mot de systématicien. Un théropode, qu'est-ce que c'est ben, C'est le tyrannosaure, le velociraptor, ce sont ces dinosaures qui marchent sur les pattes arrière, qui étaient pour la plupart d'entre eux euh, carnivores. C'est l'origine de nos oiseaux. La bipédie des oiseaux, c'est la bipédie des théropodes. Et quand on fait euh, des comparaisons euh, de performances biomécaniques, je peux vous garantir que les théropodes n'ont pas la colonne vertébrale verticale et tordue au-dessus du bassin, mais ils l'ont au contraire en balance. Vous regardez les, les postures interprétées sur les tyrannosaures, ou même, même, même chez les oiseaux, hein, la colonne vertébrale elle est inclinée et elle est en balance sur le bassin. Et donc, cette bipédie est beaucoup moins dépensière en énergie. Et donc, notre bipédie, la nôtre, elle, est, elle vient du fait d'une époque où on avait la colonne vertébrale en, en sustentation et que de temps en temps, on la mettait en compression. Cette compression, on ne la supporte toujours pas. On peut perdre, selon les individus, entre 5 mm et 2 cm de, de hauteur de colonne vertébrale du matin au soir, sans parler du tassement lié au vieillissement, les disques intervertébraux qui s'usent. Et puis, surtout, cette énergie qu'on dépense à rester debout, et qui est, euh, qui, est dé, qui est dépensière, éminemment dépensière par rapport à ce que les oiseaux sont capables de faire. Donc, ça, c'est ce qu'on pourrait appeler une contrainte historique. C'est un, un des pôles qui est euh, à gauche. À droite, pardon, là-bas. Donc, pour, pour conclure, euh, vos... la nature est bien faite. Vous avez compris d'abord que la notion de bienfait ou mal fait, euh, ce n'est pas vraiment une notion scientifique. Quand on a regardé la nature avec la notion de perfection qui n'est pas non plus une notion scientifique. Que si on veut faire de la biologie scientifique, on peut, on peut mesurer des performances et les comparer, mais on, on retiendra toujours que qui est de la sélection ou qu'il qui, qui, qui, qui n'y en est pas, il y a toujours des compromis. La sélection, à travers ces différents résultats, je résume, euh, a des composantes qui se contrecarrent les unes les autres, et donc on aura tout le temps des compromis. Et puis, quand il n'y a pas de sélection, ou, enfin, disons, quand il y a des, des explications autres que sélectives que l'on peut mobiliser, eh bien, euh, elle réalise des performances qui sont toutes relatives. En fait, vous avez des performances relatives. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Donc la nature n'est ni mal faite, ni bien faite. Elle est juste ce qu'elle est. Et je vais donc conclure... Euh, non, je ne vais pas vous conclure par là. En vous indiquant des gens qui n'ont jamais digéré... Ça, ce pas des bonnes références bibliographiques. Ce sont des gens qui n'ont jamais digéré cette idée qu'on est des corps biologiques dans, les, dans lesquels le hasard une composante déterminante, en fait, et que on, nous sommes le filtre, nous sommes finalement le résultat d'un joli filtre par l'environnement, de structures qui ne sont là que parce que la matière change. Alors, si vous ne connaissez pas tous ces gens, je n'ai pas envie d'en faire de la publicité, mais, mais c'est vraiment des gens qui ont horreur du hasard. Hein. Ils ont beaucoup travaillé contre la biologie, ces gens-là. Euh, le propos euh, est publié... Euh, dans ce petit bouquin qui vient de sortir chez Kouaï, qui s'appelle L'évolution, question d'actualité. Euh, évidemment, l'allergie au hasard est une source puissante des créationnismes politiques à travers tous les pays, y compris en France. Donc là, il y a une référence au créationnisme. Et puis, euh, si vous voulez aller plus loin, il y a des références un peu, un, des références un peu plus pointues euh, sur l'interprétation moderne, euh, euh, comment dire. Euh, de la biologie, de l'anthropologie et de la paléontologie, des livres qui parlent donc de la théorie générale telle qu'elle se déploie aujourd'hui, la théorie de l'évolution. Merci.